Bonjour aujourd'hui mon test la BMW i3. J'ai reçu le le On va se laisser guider. Oui. Alors là, c'est je démarre, on va aller un peu à l'arrière. Aucun bruit Non, aucun bruit, en effet. C'est un, un petit. Un petit, je suis assez d'accord avec toi. <rire> Mais c'est pas le même que d'habitude. Hein, quand tu as l'habitude de, de bruit d'un de, de moteur et les... On va quand même essayer de trouver une ligne droite pour montrer un peu une accélération, non Où est-ce qu'il y a une ligne droite ici On va aller vers d'accord On va ouais. jusqu'à Walibi Ouais. Par ici, hein ouais. ouais. Alors voilà Elle a repris. Alors pour le moment, j'ai laissé en écho, mais on peut monter. Et là, elle est en sport, t'es prêt tout de suite, on le sent. Tout de suite, c'est. un peu moins fort qu'une Tesla. Ah oui, c'est moins fort, <rire> probablement. Oui. T'en as déjà testé une, Tesla ah Ouais. Ouais. Nico Pro, il te donne des points si tu conduis tu bien. T'as vu Alors attends, on va mieux le voir tantôt. Mais quand euh, en dessous du chiffre, je sais pas si tu arrives à voir. Quand ça va à droite, ça veut dire que je prends de la puissance du moteur Mais quand je relâche la pédale Attends, on va le faire bien hop, Là, Je prends la, la vitesse Je relâche la pédale Ça va à gauche Et donc en fait, ça charge le moteur Et donc, il euh, y a une mesure d'efficacité Quand tu es en écho Pour, euh, pour t'apprendre à, à utiliser ta batterie du mieux que tu peux là, Tu vois ici Diminue, et le moteur charge. Le début c'est bizarre hein, parce que c'est comme c'est vraiment c'est le concept du frein moteur mais ça freine oui. beaucoup plus vite qu'un frein normal. Tu, tu dois prêt pas freiner. Oui c'est ça exactement. Le mieux c'est de ne pas freiner en fait. C'est bien que ça épargne le frein aussi. Exactement. Il faut essayer d'anticiper un maximum. Là, mais par contre, oups, quand tu veux démarrer... Va vraiment très très vite hein. et moi j'aime bien le ouais il fait un peu, je suis assez d'accord, il est rigolo hein. et là, est je maîtrise pas encore bien mes boutons là j'avoue elle est encore un peu nouvelle je suis déjà en train d'essayer de bien comprendre tout le tableau de bord et ça, ça commence à aller j'imagine que par régulateur de vitesse Oui, tout à fait Là, tu vois je ne l'ai pas encore utilisé genre on peut essayer en faire qu'est ce qu'on ferait on va faire euh... ce qu'on peut faire c'est on va faire demi-tour là et, si on... et donc si je fais 7 et que j'augmente non tu vois je ne sais pas encore très bien comment je vais faire à mon avis de ça voilà et là j'augmente la vitesse et je vais me mettre à 90 et alors est-ce que ça c'est un régulateur oui voilà il a un régulateur eh ben grâce à toi Martin pour la première fois j'ai mis mon pouce contre C'est GPS Ça c'est une très bonne idée. Alors on va passer au GPS. Et alors, là... hops. Veuillez indiquer la ville souhaitée. Limal Limal a été sélectionné. Comme ça on fait aussi un peu des petites routes. J'avoue que j'ai pas mon permis, mais si je l'avais, ce serait une voiture comme ça que je pourrais avoir. Ouais, mais peut-être qu'un jour, hein, Martin, je trouve qu'on fait énormément de progrès. Ce qui permettra peut-être dans la de automobile et puis d'un point de vue facilité que peut-être un jour tu pourras conduire ce genre de voiture tu voilà. vas dire euh, à droite exactement à droite. <rire> Oui, on a bien rentré le GPS hein, ah oui. l'adresse ah. bon, on va être gentil bon on fait C'est un peu gentil, mais une fois. Euh, oui! Hein, on est d'accord? Peut-être que c'est un peu plus compliqué ici. C'est pas facile d'y Non, on aura tout essayé, Martin. Oh, alors. La réaction des gens quand tu vois cette voiture. Alors, moi, mon mari et mes enfants, ils trouvent ça très rigolo. Et en fait, les gens, je me rends compte que je dois faire attention parce qu'en fait, elle ne fait en effet qu'un tout petit bruit. Donc, on m'a dit qu'il fallait faire extrêmement attention parce que du coup, les piétons ne t'entendent pas arriver. À haute vitesse, non. Mais à basse vitesse, on t'a entendu arriver. C'est vrai Genre, ils, font, ils font exprès de mettre un petit son. Mais j'ai entendu ça et qu'ils allaient probablement l'augmenter. Ah, carrément. Elle freine bien okay. Elle freine bien Descends ouais. le frein Tu veux que je te passe un peu loin à volant Oui, je viens Tiens. Comme ça, elle fait le, la possibilité de venir derrière, c'est pas <rire> on n'a pas encore ouvert le toit le... Le... le toit, le toit. Oh. ça peut mmh. alors, as en pas encore ça roulé sur une toilette une... bah oui une automatique. La... Oui. Bah, justement la, ah, la... belle bah, la c'est la même chose à mon avis euh, on peut un petit peu avancer le siège ah pas. oui bien sûr sur le l'arrière en dessous oui voilà <rire> mets toi à l'aise. alors que c'est une automatique. Du coup. Oups. tu dois te voilà. tu dois te donc le bouton start stop et à chaque fois, tu dois être sur le frein pour pouvoir passer en drive ou en reverse. Ah oui, donc là... Ici, un couvert. voilà, <rire> là t'es en drive. Ah oui, ouais. Et alors, parfois, là je ne suis pas très bien, essaye de l'accélération, parfois le frein, le frein à main se défait tout seul et parfois pas. Ah oui. Essaye. Voilà, c'est parti. Et je vais à gauche, à droite ah bah, La nuit, tu vas à gauche, tu fais gauche-gauche, comme ça on ne fait pas la même rue, qui est fort étroite. Alors, si on va à gauche, on va vers le château de l'Imlet. C'est très attention. Regarde, hop Avec le petit, un, petit rayon de soleil, là. Ça, c'est le maximum, je pense. Alors, il faut, euh, quand tu veux refermer, tu le fais dans l'autre sens. T'as pas trop, trop, trop chaud, là de très être son chauffage de fesses. Ah. oui c'est vrai ça à droite là. un peu trois à droite. et voilà trois fois et donc vous avez une borne pour recharger la voiture non, à la maison, au boulot, au boulot. Au boulot. Ah, moment, en fait on en a bien. au boulot et euh, donc je suis 40 km de mon lieu de travail et j'ai une autonomie de 240 km et donc pour le moment j'ai rien installé yes. à la maison parce que j'ai euh, j'ai un chargeur qui peut se mettre sur une prise simple, donc on a mis une prise euh, toute bête. Ah. Et par exemple, cette nuit, vu que je voulais quand même euh, être à fond ce matin, parce que j'avais déjà une course à faire ce matin et que je venais cet après-midi, je l'ai mis toute la nuit et tu gagnes sur une nuit, tu gagnes 60 à 70 km. Ah, okay. Pour que ça se charge complètement euh, sur une prise normale, il faut 24 heures. Alors qu'au boulot, en 4-5 heures, c'est fait. Alors... C'est comme la Zoé Probablement... C'est Ah mais c'est quand même trop bien qu'on puisse charger ça sur une, une prise normale. Hop Du coup il faut pas pour toute une installation... Mais non parce que ça coûte quand même relativement cher. Une, une borne il faut compter 1000, 1000, 1000 euros, quoi. Et le je le, le, le j'en avais pas spécialement besoin, pour le moment je l'ai pas mis ici. Alors quand tu charges au bureau c'est... Un peu comme une pompe à essence, il calcule le nombre de. J'ai un, un, un badge, mais en fait pour pousser les gens à prendre des voitures plus propres, l'électricité est remboursée. Ah, ah mais est, donc c'est génial de, de chercher au boulot quoi. Du coup. Ouais donc ça vaut de toute façon la peine. Et Alors... euh, bah, voilà va bah, où tu veux si tu veux refaire un peu. C'est pas du tout, oui, tout, tout monde mais est, hein, moi aller. je connais pas très bien l'environnement. Le, le si tu veux refaire un peu de speedway tu peux remonter un peu dessus puis on fait demi tour. Pour le moment, tu es en mode confort, c'est le mode normal. Et si tu veux tester le mode sport, c'est à, à, à main droite, à la hauteur de ta hanche, de ta cuisse. Ah oui. Okay. <rire> c'est On a un peu sport Oui. <rire> c'est génial. Coup, je être... Et là, tu as vu, c'est impressionnant. Hein. Ouais. Quand, tu, quand tu lâches le frein, ça freine vraiment fort. Euh, le collage, l'accélération, ça freine vraiment fort. Pour toi, Martin, on va jusqu'à Walibi, on fait demi-tour et puis on rentre tout doucement à la maison Oui Et moi, je me sens bien installé. Ah, chouette. Elle est très confort. C'est important. Hein. Mais en fait, quand tu dois pas être derrière, enfin, derrière ça va encore pour un ouais, petit trajet. Vrai. Mais euh, c'est vrai qu'à l'avant, limite, euh, ma fille, j'ai une aînée qui est plus grande que moi. Euh, elle trouve qu'elle est ah, même plus l'aise que, que, que dans l'assise de mon mari. quoi. est en mode normal. Je sais pas, je suis chaud Là, suis cas. Là, confort. confort. confort. Quand EcoPro, alors il fait, il fait des moins. Euh... En fait, EcoPro, tu sais pas, aller au-dessus de et il commence à, à jouer avec les clims et autres pour, ah. euh, pour diminuer, le, enfin, pour optimiser l'utilisation de la batterie. Eco Pro Plus, je crois que c'est 90 km h maximum. Et donc elle est annoncée euh, de savoir jusqu'à du 300, 300 km d'autonomie, mais c'est euh, en, en Eco, Eco Pro Plus, Plus euh, sans freiner. Quoi. <rire> sans freiner. Non, normalement, c'est plutôt quoi, plutôt 150 euh... Euh, Moi, je me dis que c'est 200. Quoi. 200. Euh, je suis pas encore allée, j'arrive pas encore à savoir à quel point je peux la vider complètement c'est quand même il n'y a pas il a pas d'essence donc, euh, ouais. donc j'avoue bien que quand il me reste plus qu'une seule barre euh, des quatre euh, et que je suis au boulot je vais pas ouais. je vais pas pousser c'est vrai que pour un plus long trajet je n'oserais pas encore ma grand-mère habite à Comines j'étais la voir à la son passé j'ai pris la voiture de mon mari il faudrait que j'ai une une charge rapide là-bas pour me dire je fais 180 km, puis euh, en 4 heures, je la recharge. En euh... fait, dans la descente, elle charge. Elle, ça, elle charge à fond, hein, on l'entend. Hein. Ouais. Et c'est vrai que, par exemple, ce matin, euh, je voyais vraiment les kilomètres qui montaient et qui descendaient. Quoi. Mais je ne sais pas encore à quel point c'est précis. mais avec double tu enfin... Non. Ça charge en même temps tu tires. pas tes Hop T'appuies sur le P au-dessus, au-dessus du start-stop aussi. Ah, attends... Ah ouais, les deux, tu peux faire les deux, ouais. Ah si je fais plus P Ouais, donc tu te mets en mode parking, puis tu fais start-stop, ah. et puis tu tires le frein à main. Et c'est parfait. Et elle regarde pour pouvoir récupérer un peu, hop, tu peux activer la climatisation auxiliaire, ce qui fait que euh, elle récupère un peu mieux. Voilà. Comment ça pour, euh, le, pour, À mon avis, c'est le moteur qui se refroidit plus vite et du coup, ça épargne de la batterie. Je sais pas trop. Ah, trop bien. Mais parfois, tu peux regarder, tu peux gagner jusqu'à 6 km d'autonomie. Waouh. Moi, enfin, je suis pote encore un peu, je ne sais pas. Oui, c'est beau. Ouais, c'est beau l'expérience, en tout cas. -là. Ouais, avec plaisir. Et regarde, c'est ici. T'as juste reculé. Deux choses ici. regarde quand... Normalement, elle est comme ça. Quand j'ouvre la borne, je vais chercher le... Je vais te la partie où euh, si je charge à la maison. Et l'autre, c'est la même chose, à part que c'est deux fois la même euh, accroche. Comme ça. Ouh. Et puis sur la borne je mets l'autre. Et à première vue, sur certaines stations euh, de sur des autoroutes, tu as des hyperchargeurs qui te la rechargent en 40 minutes. Oui, et ça c'est Et vrai. alors il faut retirer ça. À première vue, c'est ça, ça, ça passe par là. Et ça c'est vrai. Et alors. Ici. On le T'as vu Tout ce qui est. Euh de secours, extincteur et, et ça c'est le chargeur pour charger à la maison que je t'ai montré tantôt. sur une prise normale mais alors il faut 24 heures. Mais bon c'est quand même bien pratique. Cette nuit je vais charger. Et voilà je pense que tu connais tout.